Bonjour Alors aujourd'hui on va faire un mono un peu spécial, étant donné que hier en fait, euh, bah il y a des gens qui sont débarqués, puis ils m'ont emmené dans un asile apparemment. Ils ont dû croire que j'étais fou, ce qui n'est pas totalement faux. Donc euh, aujourd'hui on est lundi, donc je vais vous faire un petit résumé de, de ce qui se passe quoi. Donc euh, pour l'instant, bon, euh, j'ai à peu près compris le fonctionnement. Euh... On mange à la cantine le midi, sinon on reste du temps, on reste dans la cellule et tout. Parfois ils nous apportent leur pas, si jamais on a fait des crises la veille apparemment. Du moins c'est ce qui s'est passé pour mon voisin. Euh, c'est marrant quand même, c'est bien comme dans les films, hein. c'est bien les murs capitonnés et tout. Euh, alors ils sont gentils, ils m'ont laissé mon ordinateur, donc euh, je peux quand même vous enregistrer ceci. Voilà. Euh, bon bah à demain. Donc aujourd'hui nous sommes mardi, donc je fais la suite. Alors euh, donc il est. On est mardi soir, hein, je précise. Euh, aujourd'hui on m'a présenté à mon docteur. Euh, J'ai pas retenu son nom, mince. Euh... Ah je sais plus comment il s'appelle. Et enfin voilà quoi. Donc euh, apparemment demain on me fait passer des tests psychologiques donc euh, on va je vais pas pouvoir faire un mono en fait Tandis que ça va me prendre euh, quelques heures et que je suppose qu'à la fin je vais être crevé et de toute manière je crois que vous vous en foutez un peu donc euh, à après-demain oh là là là là putain Aujourd'hui, on est jeudi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit parce que mon voisin de chambre, il a passé toute la nuit à frapper contre le mur, mais quelque chose de malade. C'était chiant, il me fait flipper ce mec, quoi. Bref, euh, passons. Ah oui, j'ai retenu le nom du doc de mon docteur, c'est le docteur Chapu. Voilà. Bon, bizarre, mais bon, c'est pas grave, quoi. Ouais, donc Voilà. Bon bah donc on est, on est jeudi puis à demain. Ah au fait euh, j'ai reçu les résultats et c'est officiel euh, je suis fou. Ah putain j'en ai marre toujours rester enfermé ici à rien foutre de la journée j'en ai putain de le bol ce nuit j'ai pété un câble. Oh, faut que je me calme. Aujourd'hui on est samedi. <rire> J'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé toute la nuit à crier. Les docteurs m'ont dit de me calmer, sinon ils allaient me faire des électrochocs. Le problème, c'est qu'ils ont pas bien contrôlé, en fait, ce que j'avais à l'entrée. Ils auraient peut-être pas dû me laisser avec ce revolver. <rire> putain de merde, mais qu'est-ce qu'il a foutu encore Mais putain mais attends, ouais. il s'est tiré dessus. Mais comment ça se fait Mais putain, pourquoi est-ce qu'il avait un revolver, bordel de merde Je vous ai déjà dit de contrôler tous les passants à l'entrée Mais c'est pas de ma faute, docteur, il l'avait pas quand il est arrivé, je l'ai fouillé Oh putain, bande de con Et voilà, maintenant il s'est buté. comment est-ce qu'on va faire, hein Tiens, c'est quoi ça T'es un logiciel d'enregistrement Ah ouais, il m'en avait parlé, c'est vrai. Euh... Attends, merde, il a tout enregistré Oh putain. Bon, ça va, je sais un peu comment ça marche, te merde. Bon, alors, on fait un petit point. On est dimanche, et euh, donc, euh, il s'est suicidé, et euh, enfin apparemment il était en train de faire ce, euh, ce fichier audio quand euh, quand il s'est suicidé, donc euh, comme je sais un ça, de servir de ça, je tiens à publier justement, euh, vu qu'apparemment c'est ce qu'il voulait faire, et euh, en fait euh, voilà, donc on sait toujours pas comment est-ce que ça se fait qu'il a eu un revolver, on va enquêter là-dessus, mais enfin bref.